Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais ouais ouais, c'est bon, tranquille. La semaine de Ligue des Champions, elle vient de se finir. Vous vous en souvenez De toutes ces humiliations. Chelsea qui va au Real de Madrid pour essayer de remporter mais qui se fait littéralement malmener, fessé, comme un enfant qui n'a pas fait ses devoirs et qui essaie de sortir. Le Real Madrid lui a dit tu vas où là T'es malade ou quoi T'as fini tes devoirs à la maison Allez, va t'entraîner Espèce de nul Ils leur mis des fessées bien comme il faut Vinicius et Benzema, c'était du grand n'importe quoi Ils étaient là, passe, passe, passe Le Chelsea, était là, euh, comment on fait euh, What we doing En plus, on sait qu'en Première Ligue, c'est la débandade Mais on se souvient aussi de Manchester City qui a fracassé le Bayern de Munich Fracassé Quand je dis fracasser, c'est vraiment fracassé Trois balles dans la tête Et suite à cette défaite, on apprend que Leroy Sané s'est fait fracassé la bouche par Sadio Mane. Bon, on sait pas ce qu'il s'est dit, mais apparemment, Leroy Sané aurait mal parlé à Sadio Mané. Sadio Mane l'a attendu au vestiaire, lui a mis un coup dans la face, et le sang a coulé. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le Bayern de Munich commence à sombrer. Ça, c'est les signes d'un club qui commence à sombrer. Et là, moi, je peux te dire qu'en matière de club qui sombre, je m'y connais. Bien sûr, le club que j'apprécie est toujours dans la sombritude. Vous le savez, je n'ai pas envie de le citer parce que vous allez commencer à rigoler et changer de sujet. Mais là, on parle du Bayern de Munich. Normalement, ce qui se passe dans les vestiaires, c'est censé rester au vestiaire. Mais là, on voit que le Bayern de Munich, après cette défaite humiliante, se lance dans les feux de l'amour. Il commence à balancer des informations qui ne sont pas censés se retrouver sur la place publique. Vous vous rendez compte Normalement, le Bayern de Munich, grande équipe, les joueurs ne sont pas censés communiquer avec les journalistes. Mais là, on apprend qu'il y a des taupes au sein du Bayern de Munich. Donc, au Bayern de Munich, ça communique Ah oh là là Bayern de Munich communique C'est trop drôle Franchement, moi, cette histoire, je trouve qu'elle ne sert à rien et qu'il n'y a rien de grave. Parce que quand tu joues au foot et que tu as déjà joué au foot à un niveau quand même acceptable, tu sais que dans les vestiaires, quand tu perds, c'est chaud. Surtout quand c'est à cause de toi. Quand tu commences à faire des dribbles, tu ne veux pas faire des, des passes, eh bien, quand tu vas rentrer dans les vestiaires, les gens vont dire « Mais toi là, tu es malade ou quoi Depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de dribbler, tu t'es pris pour qui Pour Ronaldinho Tu es nul, fais les passes là, arrête de garder le ballon, on sait !» Il y a toujours des frictions. Vous pensez que c'est comment dans les vestiaires Oh, ben, écoute, euh, franchement, est-ce que tu pourrais me faire plus de passes, s'il te plaît Mais non, c'est pas comme ça Les joueurs, quand ils sont concernés, ils y vont à fond Mais toi, t'es malade ou quoi Hein Arrête de faire, de faire ça hein Si tu fais pas les passes, on va te frapper C'est comme ça que ça se passe dans les vestiaires. Eh oui, ça vous choque, mais c'est comme ça. Et là, c'est la double peine pour Leroy Sané. Il s'est fait frapper par euh, Sadio Mané qui lui a pris le wall-off. Apparemment, il aurait crié « Why Samandei ?» Ensuite, sur les réseaux sociaux, il se fait aussi fracasser la bouche par tout le peuple sénégalais qui vient défendre Sadio Mane comme si c'était Sadio Mane qui s'était fait frapper. Ils sont en train de dire à Leroy Sané « Pourquoi t'as énervé Sadio Mane ?»« Vous vous rendez compte ?»« Oh là là Mais là, elle est où ?»« Ouais, mais non !»« Mais non, mais c'est pas logique !»« Donc, Sadio Mane frappe et c'est Sadio Mane qu'on défend. »« Donc, si Sadio Mane va braquer une banque, c'est la banque qu'on va insulter. » Et on va dire « Mais la banque là, il y a trop d'argent là-bas, il n'y a pas de sécurité. » Voilà, Sadio Mané, il a eu raison. Comme ça, vous allez revoir un petit peu votre système de sécurité. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Alors là, mesdames et messieurs, je ne suis pas d'accord. Sadio Mané a perdu son sang-froid. Je sais que ça t'énerve. Tu vas me faire quoi Tu vas me trucider Sénégal, je suis avec vous Non, je ne voulais pas Manquer de respect à Sadio Mane, commencez pas à me dire que moi aussi je mérite de me faire fracasser la bouche par Sadio Mané. vous allez pas me dire ça, ah non, non, non, non, non, non, non, pas du tout, en tout cas, ce que je sais, c'est que quand tu perds ton sang-froid, t'es en tort, on se souvient tous de 2006, Zinedine Zidane, finale de coupe du monde, Materazzi insulte sa mère ou sa soeur, j'en sais rien, Zinedine Zidane, il se retourne, il lui met un coup de tête et là, il y a des gens qui disent, voilà, Zinedine Zidane, il a eu raison. Mais non, mais vous êtes malade ou quoi Moi, finale de coupe du monde, t'insultes qui tu veux Tout ce que tu veux chez moi. T'insultes tout le monde. Ma mère, mon père, mon frère, tout le monde. C'est la finale de la coupe du monde. Il faut soulever cette coupe. Mais malheureusement, il a perdu son sang-froid. Chose qui arrive aux humains. Chose qui arrive aux humains de perdre son sang-froid. Donc là, en plus, vous êtes en train d'insulter Leroy Sané. Mais si ça se trouve... Sadio Mané a déjà présenté ses excuses. Et les deux joueurs sont passés à autre chose. Mais là, on voit que la sphère, la place publique, n'a pas de pitié. Mais oui, quand tu mets les affaires dans la place publique, c'est ça qui se passe. Et là, on se rend compte que franchement, j'aurais pas aimé être à la place de Leroy Sané. Leroy Sané, qui je vous rappelle, est à moitié sénégalais. À moitié sénégalais. Et on apprend en plus que le papa de Leroy Sané vient du même village ou la région que Sadio Mané. Vous vous rendez compte Donc, ce sont des cousins qui sont en train de se fracasser la bouche et vous, vous prenez parti alors que vous devriez les rassembler Oh là là, mais quelle violence Franchement, je suis vraiment triste. Et en plus, le Bayern de Munich, là, eux, là, comment ça se fait que des informations sortent comme ça Hein Vous, là, vous commencez vraiment à sombrer dans la sombritude et l'amertume de la nullité, hein parce qu'on se souvient de votre entraîneur que vous avez viré. Et là, le karma est en train de se retourner contre vous. Il est juste parti en vacances pour faire du ski. Vous l'avez viré pour ramener Thomas Touraine, qui se fait humilier. Et à cause de lui, dans le vestiaire, ça part en bagarre. Et voilà, le Bayern de Munich commence à plonger tout doucement dans les abysses. Et oui, ils vont saluer notre équipe que j'apprécie, le Paris Saint-Germain. Mais ils vont sombrer encore plus bas. Vous avez trop mal parlé. C'est comme ça, bien fait pour vous. En tout cas, moi, j'espère que l'histoire n'ira pas plus loin, que Sadio Mané et Leroy Sané ont pu s'entendre que voilà, les choses se sont arrangées pour le mieux, pour l'équipe, pour le club, pour ce que tu veux, mais surtout pour ces deux hommes. Parce que là, vous vous rendez compte qu'il y a tout un peuple qui commence à insulter Leroy Sané. Va voir ces photos. C'est écrit dans toutes les langues ethniques du Sénégal que Leroy Sané est un sous-caca, une sous-merde de, de, de la diarrhée. Ils sont en train de l'insulter. Oh là là.